Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un souvenir, oui d'un souvenir, puisque finalement la première fois qu'on met les pieds dans Star Wars, c'est en mettant les pieds dans le plat avec eux. Vous l'avez compris, je vais parler des Fleet Troopers. Bon, alors, déjà, au niveau figurine, qu'est-ce qu'on peut dire de ces Fleet Troopers? Ben, que, comme pour le reste de la gamme, en fait, de Star Wars Légion chez FFG, ils sont sensiblement en train de gagner en détail. On a de plus en plus de détails euh, au niveau euh, au niveau des vêtements, au niveau des plis. On a surtout énormément plus de détails sur les visages. On a des optiques qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus creusées. Ce qui permet en fait, euh, hein, avec juste juste un petit un petit effet de peau et puis un petit coup de la vie, de dessiner le visage en, en, en un rien de temps. On a aussi des poses qui sont extrêmement dynamiques. Euh, moi, j'ai trouvé ça plutôt sympa, cette, cette série de sets. Ce que j'aime beaucoup également, euh, c'est la facilité. Hein. On a de plus en plus de facilité à les assembler. Et puis, il y a encore un petit peu de débardage pour eux, mais beaucoup moins qu'on a pu en voir euh, sur d'autres figurines. Sinon, ce qui est à noter aussi, c'est la diversité. J'ai beaucoup aimé cette diversité, notamment le fait que dans l'équipe, eh ben, il y a une jeune femme. Eh ben, je trouve ça euh, extrêmement notable. Les deux figurines euh, type euh, lourds, sont plutôt sympas, j'ai une petite préférence pour le fusil à pompe. Euh, j'aime bien la figurine avec ce, cette espèce de fusil, cette espèce de double canon là, je trouve ça a, assez cool. Bon après la partie plus lance-roquette là, euh, j'aime pas. J'ai du mal à comprendre pourquoi euh, le rebelle aurait le droit à un vieux tromblon euh, des années 1800. Alors que euh, l'Empire, eux, ils ont droit à des euh, à des, des, des, des missiles, des lance -missiles plutôt, euh, plutôt futuristes. Puis ben non, les rebelles, faut que ce soit du tromblon. Je trouve ça absurde parce que finalement, euh, on sait très bien que les armes, ils les trouvent au même endroit. Donc voilà, j'ai toujours été très mitigé pour ça. Allez, on va regarder les cartes et on va commencer bien entendu par... La carte, principale, la carte principale de Fleet Trooper, donc ça ne vaut que 44 points, c'est pas mal je trouve. Euh, point de vie 1, point de courage 1 là-dessus, il hein, n'y a, là, a rien qui retourne, qui retourne l'esprit. Les dés de défense, c'est du blanc. Bon bah là c'est pareil, hein, on n'est pas Storm Trooper, on n'a pas une armure, donc on se défend en blanc. Je sais que ça fait énormément de mal aux, aux joueurs rebelles. Par contre, attention. Première chose à noter, et ça, c'est la première troupe rebelle euh, que je sache qu'il le fait. Ils transforment leur adrénaline à la fois en attaque et en défense. Alors que normalement, les rebelles ne la transforment qu'en défense. Donc en défense, un adrénaline se transforme en bouclier. Et en attaque, un adrénaline se transforme en touche. Donc ça, c'est très, très, très intéressant. Ce sont des figurines qui se déplacent à deux. Donc pour l'instant, on n'est pas lésé. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est les caractéristiques de combat. Alors, non armé, un des noirs bon voilà, hein, là-dessus, euh, ça tire pas des masses. Par contre, pistolet blaster DH-17, plutôt intéressant, il ne tire qu'à 1-2. Donc faites attention, hein. contrairement à toutes les autres troupes euh, qui tirent à 3, eux ne vont tirer qu'à 2, donc il va falloir vraiment que les troupes d'en face s'avancent ou que vous, vous alliez au contact pour pouvoir être efficient Par contre, attention, vous lancez deux dés blancs. Alors je sais, je connais les réticences, le des blanc, c'est vraiment pas ce qu'il y a de mieux. Par contre, vous en lancez deux c'est-à-dire que vous en lancez 2 par pion, par figurine. N'oubliez pas, si vous avez 4 figurines, vous lancez 8D. Donc 8D, pour peu que vous ayez en plus visé, ça va vous permettre de relancer 2 euh, échecs pour, euh, pour, euh, pour améliorer le, le coup. C'est vraiment, vraiment balas le dé blanc, il c'est un dé qui est critique, qui a un taux de réussite qui est très faible. Mais si vous doublez votre lancer là, ça devient vraiment intéressant. C'est vraiment la pluie de canardage. C'est le pistolet qui veut ça. C'est un pistolet, on le voit hein, dans le tentif 4, hein, qui canarde extrêmement fort. Donc voilà, ça, c'est la partie forte, vraiment, vraiment, vraiment à noter du soldat de la flotte. Au niveau euh, description, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là-dessus, là ça peut être mitigé. Hein. Opérationnel 1. Après avoir effectué une action attendre, gagner un pion de visée. Voilà. Donc on comprend, hein, on comprend tout de suite l'objectif de cette figurine. C'est de se poser, c'est de prendre position, euh, de fermer en fait la porte hein, sur, une, sur une partie du terrain. Vous allez vous positionner, vous allez vous mettre en stand-by. Éventuellement vous y mettre avec la princesse là qui va vous apporter des bonus, hein, des bonus au niveau de la suppression de, de, de vos pions, mais également la possibilité de vous, de vous équiper de pions de visée. Les pions de visée, si vous en avez un pour attendre et puis que la princesse là, vous en fournit un autre, c'est pas grave, vous pouvez en avoir autant que vous voulez, et vous les consommerez d'autant plus. Donc vous améliorerez vos lancers de tir d'autant plus. Avec euh, ces deux dés blancs que vous lancez pour chaque figurine, eh ben euh, dès que les, les stormtroopers vont se présenter, alors je dis stormtroopers ça peut être autre chose, mais pour l'instant c'est eux ou les Snow, vont se présenter en fait à portée, bah, ça va être un déluge de feu. Et c'est vraiment ça le côté intéressant de la flite. Bon niveau équipement, euh, je reviens pas sur les grands classiques qui commencent d'ailleurs un petit peu à, à, à être galvaudés. Ça serait bien que FFG pense à nous sortir des, des, des cartes d'amélioration qui, qui, qui, qui, qui divergent un peu parce que là, on, est, on, on a pris l'habitude. Et puis surtout, ce que je trouve dommage, c'est que ça nous pousse pas à acheter les boîtes. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'il y a des gens qui achètent les boîtes pour les figurines. Euh, mais il y a des gens aussi qui achètent les boîtes pour obtenir des cartes supplémentaires et pour diversifier leur jeu. Et là, franchement, on diversifie pas le jeu avec les cartes d'amélioration. On a de nouveau Grappin. Bon, je vous passe, je vous passe Grappin. Hein, vous n'avez qu'à regarder les autres vidéos. On en a déjà parlé mille fois. On a de nouveau euh, la grenade à, à Impact. Bon, ben bah, voilà. Rien de neuf non plus. Et puis, bah, on a également euh, le, la fameuse carte qui permet d'ajouter euh, euh, une troupe. Euh, bon, mettez-la sur la carte principale, quoi. Cette information. Si pour ajouter un, une troupe, euh, vous payez 11. Et puis voilà. Arrêtez de nous mettre une carte en plus. Euh, sérieusement, ça, ça rime à rien, quoi. Euh, les deux seules cartes du coup d'amélioration qui nous restent, bah, c'est les améliorations des, euh, des, des troopers lourds. Euh, bon, je ne reviens pas sur l'esthétisme euh, de euh, la version avec le MPL 57. Donc le MPL 57, qu'est-ce qu'il a de particulier Il va tirer à 1-3, ouf, donc c'est toujours un peu plus hein, que ce que font les FIT, puisqu'ils ne tirent qu'à 2, eux. Par contre, bon, un des noirs, deux des blancs. Voilà, je trouve ça un peu léger pour une arme comme celle-ci. Parce que les deux des blancs, on en que vous ne les lancez pas, ou alors il faut avoir visé pour être sûr de pouvoir les, de pouvoir les relancer. Donc n'hésitez pas à consommer des pions de visée, c'est très important pour, pour la flite. Au niveau de la description, on a déflagration, donc ça ignore les couverts, c'est déjà ça de prix. Et puis impact 2 quand même. Euh, C'est-à-dire que si vous tirez contre une armure, eh ben vous pouvez changer jusqu'à deux touches en critique. Sachant que les critiques, ce sont les seules touches qui pénètrent les armures et qui font du mal aux bipons impériaux et à toutes ces saloperies-là. Allez, les saloperies de rebelle. <rire> Allez, sinon, euh, bah, on a le, le, le, le, fusil, euh, le fusil à dispersion. Donc celui-ci, moi, je, je le trouve beau, j'aime la figurine. Par contre, voilà, 1-2, euh, hein, parce que c'est un fusil à pompe. Euh, bon, ça devient du dé rouge. C'est plus intéressant quand même, parce que le dé rouge, on sait que c'est le plus puissant euh, de tous. Euh, et puis la perforant 1, c'est-à-dire qu'un euh, résultat euh, bouclier va, euh, va faire le saut automatiquement. Voilà, c'est clair que celui-ci, c'est un garde du corps, qu'il faut le positionner à côté d'un de vos héros, et puis, puis si jamais il y a quelque chose qui s'approche, ben boom, il, il, il déflagre direct. C'est une belle figurine. Voilà, il y a un intérêt peut-être à l'avoir, mais moi je reste quand même assez, assez généralement mitigé sur, sur, sur, sur ce package. Voilà, conclusion des Fleet Troopers. Je suis embêté en fait, parce que... Euh, on nous, on nous en nous disant qu'on va lancer deux des blancs plutôt que un. Donc ça, c'est vrai que c'est très très très intéressant. Euh, mais finalement, ils ont que ça. Finalement, ils ont que ça. Ils ont, bon, effectivement, la touche et, euh, et la défense qui se transforme en cas de, en cas d'adrénaline. C'est intéressant aussi. On sent qu'il y a une volonté, hein, de faire quelque chose avec ces figurines. Mais pour moi, la distance 1-2 fait qu'ils vont arriver très tardivement, euh, dans le jeu. Parce que ça a beau être qu'une distance de plus, euh, il se sera passé beaucoup de choses dans cette distance-là. Et notamment, le fait qu'eux se seront fait tirer dessus. Et, et ils sont malgré tout pas très solides, enfin pas plus que les autres, puisqu'ils défendent avec, avec, du, avec du déblanc. Euh, on sait que les rebelles, même avec le fait qu'ils transforment l'adrénaline en bouclier, souffrent beaucoup des tirs. Donc voilà, va falloir vous planquer, va falloir protéger. C'est vraiment de la figurine garde du corps de la princesse Léa, et pour l'instant, rien de plus. Certains auraient pu s'imaginer qu'on allait avoir des règles qui seraient liées à la contention du jeu, c'est-à-dire le fait de jouer dans une base ou le fait de jouer dans un vaisseau. Pour l'instant, il n'en est rien, malgré effectivement la spécificité de la figurine, c'est peut-être le début d'une certaine limite, c'est-à-dire que on cherche à nous sortir des figurines qui sont effectivement euh, euh, qui touchent en fait à notre à notre sensibilité de fan. Hein. Je pense que quand on nous sort les Stormtroopers, euh, c'est logique. Quand on nous sort les Snow, ça l'est moins, surtout lorsque en face on présente rien. Il euh, n'y a pas la possibilité de jouer pour l'instant, des rebelles dans la neige et on a des snow. On sent très bien que c'est pour titiller notre fleur de, de, de fans du, du, du film et comme les fans, les, les grands fans sont fans de l'Empire Contre-Attaque, bah forcément on leur, on leur sert de l'Empire Contre-Attaque. Là, on nous sert du fleet, c'est pareil, c'est New Hope, c'est le premier souvenir qu'on a en fait ces personnages sont super beaux les figurines sont chouettes, moi j'ai hâte de les peindre parce que voilà je suis sensible à ça, maintenant sur la table de jeu, ne pas pouvoir tirer au delà de deux, ça va être vraiment un vrai problème, donc je vous laisse choisir, je vous laisse surtout commenter donnez moi votre avis sur ces fleet troopers, moi voilà j'ai ma boîte de fleet troopers, je vais la peindre, je sais pas comment et quand je vais la jouer, on verra ça ensemble sans doute Allez, n'oubliez pas de me rejoindre sur ma page Facebook. Euh, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de commenter. Et puis, n'oubliez pas non plus le petit concours que j'ai mis en place jusqu'à la fête des pères pour pouvoir gagner le Général Beers. Je vous remercie, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. Et malgré tout, avec les eh ben c'est x2 cette fois-ci, ça peut être sympa. Allez, on reste sur une bonne note. Ciao, bye bye